OK, on va commencer. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue euh, au webinaire sur la recherche de journaux. Euh, mon nom est Mathieu Thomas. Je suis bibliothécaire ici à la BLSH depuis un certain temps déjà. Et c'est moi qui donne les, les formations donc, sur les journaux. Alors, je vais vous, tout de suite vous partager euh, mon PowerPoint, un PowerPoint donc, consacré au sujet d'aujourd'hui, les journaux. Donc, comment trouver des articles de journaux Donc, le webinaire dure euh, dure une heure. Euh, C'est sûr qu'en général, quand on est en, en temps euh, en temps normal, disons, sans Covid, là, on, on fait ça. On, on a une période d'exercice. La formation est un peu plus longue, mais là aujourd'hui, donc euh, on est seulement euh, on est seulement en virtuel. Donc, euh, on va passer par-dessus les exercices. Donc, ce sera seulement moi qui va parler. À la fin, si vous voulez, on se laissera quelques quelques minutes là, pour euh, pour les questions. OK? Donc, euh, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être les mettre dans le, dans le clavardage <coughs> ou encore à la fin, euh, Marie-France, mon assistante, euh, sera là pour, euh, pour les prendre. Alors, on commence tout de suite. Donc, comment trouver des articles de journaux? Alors, euh, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va bon, connaître les ressources euh, des bibliothèques qui concernent les journaux. Euh, parce qu'il y, y en a plusieurs types. Comprendre les particularités de la recherche dans, dans ce type de, de, de documentation et on va s'initier à deux bases, euh, la base Eureka, sur laquelle on va passer quand même plus de temps et ensuite on va parler un petit peu aussi de Canadian Major Dailies, une autre base de, de recherche de journaux, comme vous le voyez, plus consacrée au, aux journaux canadiens et anglais. Euh, bon, euh, quelques mots quand même pour euh, établir une, vraiment clairement là, dans votre tête là, la différence entre les différents types de périodiques. Okay? Donc, euh, euh, c'est sûr que ce qu'on a ici à la bibliothèque, que ce soit euh, en papier ou en, en ligne, ce sont surtout des articles de revues scientifiques. Donc, le cœur de notre collection de périodiques ici, donc les périodiques, hein, on s'entend des, des publications publiées périodiquement, donc euh, ça peut être à chaque semaine, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trois mois, etc., chaque année. Euh, bien, le cœur de notre collection ici à l'université, ce sont des, des, des revues scientifiques. Donc, on les appelle, il y a différents termes pour les euh, caractériser. revues académique, on dit aussi revues savante. Parfois, on va dire des revues avec comité de lecture. Tout ça, c'est des synonymes. En anglais, on dit euh, des, des peer reviewed, des, des publications peer reviewed, Donc, ça veut dire revue par les pairs. Hein? Paire, euh, donc, pair, P-A-I-R-S. Euh, et aussi, en anglais, on va dire aussi des journals. Alors, il faut faire bien attention. Hein? Journal, en anglais, ça veut dire revue scientifique. Alors, faire attention parce que la traduction en français, hein, ce n'est pas exactement la même chose. On s'entend que le, le journal de Montréal, ce n'est pas une revue scientifique. Hein. Donc, en français, on dit journal, en anglais, on dit newspaper. Alors que journals en anglais, c'est revue scientifique euh, en français. Donc, les revues scientifiques, donc, leur objectif, c'est hein, faire avancer une discipline, faire avancer la science, faire état de nouvelles recherches. Donc, ce ne sont pas des publications qui suivent l'actualité. Hein. Euh, ça prend un certain temps de se publier là-dedans. Euh, bon, ça concerne très peu de publicité. Puis, en général, ceux qui, les gens qui, qui publient dans ce type de revue-là, ce sont des chercheurs, des professeurs, donc des spécialistes. Okay? Alors que les périodiques euh, de type, on va dire, grand public, ceux qui, ceux qui incluent les, les journaux, eh bien, ça, ce type de documentation-là, ça a un autre objectif, c'est plutôt d'informer les gens, parfois aussi de les divertir. Et évidemment, ça la suit l'actualité. Donc, c'est un événement, un lieu, et le lendemain, le journal va en parler. Donc, beaucoup de publicité, et les articles sont écrits par des journalistes ou par des chroniqueurs, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes du domaine. Parfois, vous aurez quelques articles écrits ou des chroniques écrites par des spécialistes, mais c'est quand même plus rare. Okay? Donc, alors, on est abonné à la bibliothèque, à, à, à, des, à des publications de, de ce type-là, des journaux et des magazines. On en a, même si, comme je vous dis, le plus, la plupart de nos abonnements sont des revues plutôt scientifiques. Alors, à quoi est-ce qu'on a accès ici à l'UDM? On a accès à des journaux sous plusieurs formats. Donc, euh, déjà, euh, bon, euh, oui, on a encore des journaux papier. Euh, c'est sûr que c'est quand même assez agréable de lire un, un journal en papier. C'est un plaisir dont, dont on ne se prive pas ici à la BLSH. Donc, oui, au cinquième étage, on a les euh, semaines les plus récentes, là, les éditions les plus récentes des de, de dernières semaines euh, des journaux en papier. Donc, les principaux journaux que vous pouvez imaginer. Hein, le Devoir, le Globe and Mail, le New York Times, et tout ça, on en a plusieurs semaines au cinquième. C'est sûr qu'on les garde pas après, hein, sinon on aurait rapidement des, des montagnes de journaux. Après quelques semaines, on les envoie au recyclage. Euh, donc, pour le papier, c'est toujours les semaines les plus récentes. Okay? Euh, on a aussi euh, des journaux en microfilm. Donc, ça, c'est sûr que c'est un format qui commence à dater un peu. Là. Vous voyez, c'est ce qu'il y a au milieu. Dans les trois, les trois images qu'on a ici, là. celle du milieu, c'est le microfilm. Donc, comme... C'est un format qui s'utilise avec des machines particulières. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, de plus en plus, les journaux anciens, on les consulte sur Internet, mais ce ne sont pas tous les journaux qui sont disponibles sur Internet euh, via des bases de données. Donc, pour ces journaux-là, on a encore à, à se tourner vers le microfilm pour avoir accès aux années antérieures. Donc, parfois, on veut consulter un journal ancien, années 50, 60, 70, etc., ou encore beaucoup plus vieux que ça, des fois, hein, même 19e siècle. Et dans ce cas-là, on utilise le microfilm. Donc, on a des machines. Ici, la LSH qui permet de les de les visualiser. Donc, En fait, on tourne la manivelle, hein, puis on voit les pages qui tournent qui et qui passent une après l'autre. On peut lire le journal et on peut aussi, bien sûr, imprimer et ou sauvegarder sur une clé USB, par exemple, euh, les pages qui nous intéressent. Okay? Euh, mais, mais évidemment, de plus en plus, l'accès euh, aux, aux éditions antérieures se fait par euh, nos bases de données. Donc, euh, nos bases de données accessibles par Maestro. Je vais vous montrer comment on fait pour aller sur Maestro. Euh, et là, là-dedans, vous avez quand même là, des dizaines, voire des centaines de, de, de, de journaux disponibles sur Internet. Euh, donc, évidemment, pour ça, euh, il faudra avoir le proxy. On va y venir, on va y venir tout à l'heure. Donc, comment savoir si on, est, euh, si on a accès à un titre en particulier, à un journal en particulier, que ce soit dans n'importe quel des formats que, que vous avez ici? Bien, c'est sûr que le premier, euh, le, le premier réflexe, ce serait d'aller fouiller dans SOFIA, qui est notre catalogue, euh, notre outil de découverte, notre outil de recherche, on va dire, ici à l'université. Donc, on va vous dire tout de suite, tel journal, on l'a dans tel format pour telle date. Okay? Mais aussi, vous pourriez être euh, amené à, si vous voulez avoir un accès rapide, de vous dire, bien... Tel journal, il est quand même très connu. Est-ce que l'UDM le, est le possède? On a créé, on a mis sur, euh, sur le web un tableau euh, qui fait un peu le résumé là, donc de, de nos accès euh, aux principaux journaux. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je, vais quitter le, je vais quitter le PowerPoint un instant et je vais vous montrer. On va aller sur euh, la page de la bibliothèque. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran, euh, l'écran de la page de laquelle la bibliothèque. Est-ce que vous, voyez, vous le voyez bien, je pense? C'est beau. Euh, alors, vous êtes sur la page d'accueil de la bibliothèque. Comment vous faites pour avoir accès à ce tableau-là? Vous allez dans « Chercher de l'information », le premier onglet, ici. Alors, là, vous avez accès à Sophia, ici, par exemple. Et vous avez, vous voyez dans les guides, ici, « Consulter nos guides », vous avez le euh, le, la liste des guides organisés par type de document. On s'entend un journal, un newspaper, c'est un type de document. Alors, j'y vais, type de document, et après, je choisis le type de document qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est les journaux, ici au milieu. Alors, je clique sur « journaux » et là, je vois le tableau. Alors là, par défaut, on arrive sur le, la liste des journaux québécois et canadiens, mais après ça, vous avez, vous voyez à gauche ici, là, Québec, Canada, États-Unis, France, etc. Et à chaque fois, vous voyez qu'on a accès à quel journal, pour, pour, pour quelle date, sous quel format. Alors, il y a quand même beaucoup de choses. Globe and Mail, National Post, Ottawa, Citizen, La Presse, qui est devenue La Presse+, plus, Le Soleil, etc., etc. Alors, par exemple, si on va voir le devoir, un exemple ici, euh, alors le devoir, on, on va y aller boîte par boîte pour que vous compreniez ici. Alors, le papier, comme je vous disais, on a accès aux semaines les plus récentes ici, période couverte, semaine les plus récentes, et localisation, ça se trouve où? Au cinquième étage. Le microfilm, on l'a de 1910, première année du, de publication du journal, jusqu'en 2009. En fait, on a arrêté de s'abonner au, au microfilm parce que maintenant, on a accès... À la version euh, PDF, que vous allez voir en dessous, là. Alors, on a, notamment, ça s'achève il, il y a environ dix ans. Mais le microfilm est disponible au rez-de-chaussée, au compteur de près. Texte intégral. Et là, ça devient intéressant. Texte intégral, période couverte depuis 92. Donc, depuis 92, on a accès au texte euh, du devoir, donc, les articles et les chroniques. Mais, et ça, donc, par où? Par Eureka, par la base Eureka qu'on va aller voir tout à l'heure. Par contre, vous voyez ici, formé PDF depuis 2005. Alors, 92 à aujourd'hui, c'est, comme je vous ai dit, le texte, article et chronique. Mais si vous voulez le reste du journal, hein, les, les annonces classées, les photographies, la mise en page, euh, les publicités, euh, les statistiques de sport, quoi que dans le devoir, il n'y a pas grand-chose, mais ce genre de contenu-là, qui, qui est donc plus que simplement les articles et chroniques, bien, il faut avoir le PDF, il faut avoir vraiment le journal tel qu'il a paru en papier à l'époque. Et donc, pour ça, on, on se trouve dans le PDF et pour le devoir, il est disponible depuis 2005. Okay, donc, vous comprenez pourquoi on, on s'est débarrassé du microfilm. Donc, parce que le PDF, c'est comme le microfilm, évidemment, c'est comme le, le journal papier. On continue. Vous avez aussi euh, un accès à la BANQ, donc BANQ, Bibliothèque et archives nationales du Québec. Plusieurs journaux sont euh, disponibles, euh, numérisés sur, la, sur la, la, la page du journal. Et chez eux, vous voyez, c'est depuis 1910 jusqu'à 2011. C'est quand même intéressant. Et on a même des index papier pour les années antérieures, moins utiles maintenant grâce à l'accès à mais quand même, ça peut être quand même pratique des fois. Vous voyez un peu, c'est un exemple pour le devoir des différents accès qui sont possibles. Pour d'autres journaux, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins d'options. Comme le Hot et par exemple, on l'a pas en papier. Il est disponible depuis 1985 dans Major Dailies. C'est tout, ça s'arrête là. Alors, pour les journaux de d'autres pays, vous avez, vous voyez, États-Unis, France, par exemple. France, on a quand même pas mal de journaux par, par, euh, par l'accès ici. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, donc, voilà. Alors, voilà pour le, ta le, le petit tableau. Je reviens euh, au, euh, au PowerPoint. Ça ne sera pas long. Je vais vous trouver ça. Donc, on, veut, on va repartager à nouveau le diaporama. OK. Alors, voilà. Donc, hein, l'accès par le tableau. On continue. Alors, comme je vous disais, hein, pour les journaux québécois anciens, là, c'est l'exemple du devoir. Mais il y a beaucoup de journaux, même du 19e siècle, début du 20e siècle, qui sont disponibles sur la page euh, numérique, les BANQ numériques. Donc, si vous avez des recherches qui concernent le Québec, n'hésitez pas à vous tourner vers la BANQ. C'est accessible pour tout le monde gratuitement. Alors Très important, euh, on change un peu de registre ici, comment on cherche dans les journaux, euh, dans les bases de données de journaux. Alors, il y a vraiment une grosse différence entre la recherche dans les revues académiques et la recherche dans les journaux. Okay? Alors, la principale différence, okay, vous voyez, dans les revues académiques à gauche, le principal accès, c'est qu'on cherche par sujet. Alors, disons que je cherche, moi, un, un article sur un sujet X. Bien, ce que je peux faire dans une base de données, euh, on va dire académique, consacrée à, à, à une discipline précise, bien, en général, là-dedans, vous allez avoir ce qu'on appelle une espèce de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les gens qui ont intégré les références aux articles dans n'importe quel domaine, ça peut être la science politique, la criminologie, la sociologie, la littérature, et ainsi de suite, bien, ils ont rajouté, comme je dis, une, une, espèce, une espèce de plus-value. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sujets qui vont être associés aux articles. Alors, quand vous faites votre recherche, vous dites je cherche des articles sur tel sujet ». Mais il y a des gens qui ont lu chacun des articles et qui ont dit « bon, cet article-là parle de tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet ». Ils vont même parfois nous rajouter un petit résumé. Alors, on peut chercher dans ces sujets-là et après ça, trouver des articles pertinents. Ok, Donc, on profite du travail, du, de l'espèce de, de, de travail intellectuel qui a été fait pour nous décrire le contenu de l'article. Alors que dans les journaux, dans les quotidiens, ce qu'on va faire aujourd'hui, mais vous n'avez pas, en général, cette valeur ajoutée. Okay? Vous de, vous, pour trouver des articles qui portent sur un sujet, il faut que vous imaginiez vous-même quels mots ont été utilisés dans l'article. Alors, il faut que vous pensiez aux différents termes qui auraient pu être utilisés par le journaliste, la personne qui a écrit l'article. Et vous les mettez donc dans la boîte de recherche, dans les boîtes de recherche pour trouver des résultats intéressants. Alors là, c'est beaucoup plus complexe parce que là, ce n'est pas simplement « je cherche sur un sujet, mais je m'imagine quels mots auraient pu être, être utilisés. » Forcément, dépendant de votre sujet, il y a des sujets pour lesquels vous ne trouverez pas grand-chose parce que ce n'est pas un sujet qui a été très couvert par les journaux. Mais il y a d'autres sujets. Je veux dire, si vous, si vous travaillez sur un sujet qui concerne la ville de Montréal, vous imaginez que si vous écrivez le mot « Montréal » dans une base de données de journaux puis vous cherchez dans les journaux montréalais, vous risquez de trouver pas mal d'articles. Hein? Donc, euh, il faut quand même faire une tête, essayer de réfléchir un petit peu pour avoir des résultats qui sont gérables. Si vous faites une recherche et que vous avez, je ne sais pas, moins 100 000 résultats, ça va vous prendre du temps, là, j'exagère te un petit peu, mais vous comprenez le principe. Le but, ça serait comme de limiter le nombre de résultats pour que vous puissiez passer à travers la liste et trouver ce qui vous intéresse. Donc, on cherche un plein texte dans la base de journaux. Euh, alors, évidemment, euh, les façons dont je vous parlais pour réduire le nombre de résultats, euh, au-delà de, des mots que vous avez choisis, bien, le principal critère, c'est la date. Hein? Si vous pouvez vous dire, ben moi, je cherche sur tel sujet, mais je veux des articles pour quelle période? Si je cherche sur trois ans, j'aurai plus de résultats que si je cherche sur six mois, ou sur un mois, ou sur une semaine. comprenez? Donc, si vous pouvez limiter votre recherche d'un point de vue chronologique, ça, va, enfin, ça, ça sera une recherche plus, plus rapide, plus efficace. Okay? Vous trouverez plus rapidement ce que vous cherchez. Donc, la date, c'est le critère principal avec vos mots-clés, avec vos, les termes que vous avez choisis. Évidemment, si vous connaissez d'autres informations sur l'article, comme par exemple l'auteur, ben mon Dieu, profitez-en. Vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de résultats. Mais, mais forcément, quand on cherche par sujet, ben, l'auteur, on ne le connaît pas. Hein? Donc, euh, donc, voilà, date auteur, air géographique aussi. Vous pourriez vous dire, ben, est-ce que je cherche dans les journaux, par exemple, montréalais, dans les journaux québécois, dans les journaux canadiens français ou dans les journaux canadiens en général? Ben, C'est sûr que... Vous aurez de plus en plus de résultats si vous élargissez votre, votre couverture. Et vous pouvez, si vous voulez aussi parfois, chercher simplement dans les sections de l'article. Parce que quand je vous dis « on cherche dans le plein texte », ça veut dire qu'on cherche du début à la fin de l'article. Du premier mot du titre jusqu'au dernier mot de l'article. Mais vous pourriez vous dire « ben non, je vais chercher uniquement dans le titre ». Donc forcément, vous aurez moins d'articles, vous aurez moins de résultats en cherchant uniquement dans le titre. Mais peut-être que ça fait euh, votre bonheur, je ne sais pas, ça dépend de votre, ça dépend de votre recherche. Alors, voyez un peu la différence entre les deux, entre les deux types de recherche. Euh, dans les revues académiques, on a, on a des sujets choisis pour nous, sélectionnés pour nous, alors que dans la recherche de journaux, non, c'est plutôt nous qui devons imaginer quels termes ont été utilisés. Alors, un petit exemple, bien, on va juste vous parler de quelques petites clés euh, de recherche avant d'entrer dans le vif du sujet puis d'aller aller dans un record en tant que tel. Donc, comme je vous disais, quand vous, euh, quand vous commencez votre, votre recherche, c'est bon de prendre quelques instants pour vraiment réfléchir à votre question et à vos principaux concepts. C'est quoi les concepts importants dans ma requête, dans mon besoin d'information? Au lieu de se lancer directement dans la, dans la recherche sans réfléchir, puis avoir des, des milliers de résultats, puis perdre votre temps à faire le tri, prenez quelques minutes juste pour extraire les principaux concepts de votre, de votre idée. Et après ça, on fera une recherche plus efficace. Et après ça, on va choisir des opérateurs logiques. On va en parler tantôt, comment ça marche, les opérateurs logiques. La troncature aussi. Troncature, bon, ça, c'est un, un principe qui peut être pratique. Dans certains journaux, par exemple, ça serait... Là, je vous l'explique un peu comme ça, oralement. Là. La troncature, ça voudrait dire, par exemple, je pourrais inscrire la racine d'un mot et ajouter une astérisque pour chercher toutes les variantes du mot. Alors, par exemple, si je cherchais des choses sur le Canada, donc je pourrais dire... Je pourrais trouver le mot « Canada », mais ça pourrait aussi être le mot « canadien », le mot « canadien » au pluriel, le mot « canadienne »,« canadienne » au pluriel. Donc, toutes les variantes de « canadien », je pourrais simplement écrire dans ma boîte « C A -N A N D, donc « canad » avec une astérisque, et là, je trouverais toutes les variantes du mot. Alors, je n'aurais pas à faire « canada » canadien, ou « canadien » ou « canadien » au pluriel, ou « canadienne », etc. Non, juste « canad » avec une astérisque, et je trouverais toutes les variantes. Donc, capture peut être parfois très utile, dans la stratégie de recherche. Euh, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et les limitations, j'en ai parlé tantôt. Donc, les opérateurs logiques, le point 2 ici, là, vous allez comprendre un peu de, de quoi il en retourne avec l'exemple que je vais donner ici. Alors, si, disons, moi, mon sujet, c'est, est-ce qu'il existe une pénurie de, méde de médecins de famille en Estrie? Alors en Estrie, près de Sherbrooke, est-ce qu'on manque de médecins généralistes? Alors, comment je pourrais faire avec un sujet, avec un tel sujet pour faire une requête dans les bases de données de journaux pour trouver des, des, des articles intéressants? Alors, il y a trois concepts ici. Je ne sais pas si vous les voyez, trois concepts dans cette requête là. Trois concepts sont ici, sont regroupés. Okay? Le premier concept, c'est le concept de médecine de famille. Alors, médecin de famille, c'est le terme que j'ai utilisé. C'est le terme qu'on utilise souvent. Mais on s'entend, il y a des synonymes à ça. On peut, on peut utiliser très bien une autre expression. L'auteur de l'article de journal aurait très bien pu dire médecin généraliste au lieu de dire médecin de famille. Il aurait aussi pu utiliser l'expression omnipraticien. Okay? Donc tout ça, tout ce qu'il y a dans l'espèce la, la, de, de, de, de rectangle violet à gauche, bien, tout ça, ce sont des synonymes. Okay? Vous voyez, ils sont, ils sont séparés par des ou. Donc un ou, c'est... Je cherche tel concept ou tel autre ou tel autre. Dès que tu en trouves un des trois ou les trois ou deux sur trois, tu, tu me donnes un résultat. Ok C'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est le concept de pénurie. Est-ce qu'il y, est y a une pénurie de médecins de famille? On pourrait très bien dire, euh, il y a rareté de médecins de famille en estrie. Ou encore, il manque de médecins de famille en estrie. Alors, Vous pourriez penser à différentes, différentes façons d'expliquer de, le concept du fait qu'il en manque des médecins. Okay? Donc, vous voyez, pénurie ou rareté ou manque. Et enfin, le dernier concept, c'est le concept d'Estrie. Bon, en général, pour les lieux géographiques, il n'y a pas beaucoup de synonymes. Hein? Montréal, c'est Montréal. Mais dans le cas de l'Estrie, on pourrait très bien dire les cantons de l'Est aussi. C'est une expression, les cantons de l'Est. Okay? Alors, justement, les expressions. Vous voyez que pour certains concepts ici, on a utilisé des guillemets. Alors, pourquoi c'est très, très, très, très important. Les guillemets, bon dans ce cas-ci, c'est des, des guillemets français, là, mais souvent, à les bases de données, on va utiliser les, les, les guillemets anglais, les guillemets comme ça, là, les petits guillemets droits. Euh, donc, les, les, les guillemets, c'est pour rechercher, comme je le dis, une expression exacte. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, vous voyez, médecin de famille, si j'écrivais médecin de famille comme ça, entre guillemets, je cherche uniquement médecin de famille écrit tel quel, médecin de famille, écrit de, écrit de cette façon-là. Je ne cherche pas le mot « médecin » en haut de l'article, par exemple, et « famille » en bas de l'article. Non, je cherche l'expression « exacte. Alors, les guillemets, dans ce cas-ci, là, on a une expression à trois, à trois mots, « médecin de famille », ça pourrait aussi être deux mots ou ça pourrait être plus. Hein? Ça pourrait même être une phrase complète. Donc, ça, la recherche par, avec les guillemets, la recherche d'expression, très, très, très utile. Pas seulement dans les bases de journaux, aussi dans les bases de données, dans les moteurs comme Google, par exemple. Vous pouvez très bien utiliser les guillemets, ça peut être très, très, très utile. Alors, voilà un peu comment ça, fait. Donc, comment ça marcherait. Donc, ma requête ici, dans ce, dans ce cas-ci, vous avez les « ou qui sont regroupés. Donc, je cherche mes médecins de famille ou les médecin généralistes ou les praticiens. J'ai un résultat. Je ne sais pas, disons que j'ai, je dis n'importe quoi, là, disons que j'ai 1000 résultats. Et après ça, je cherche les articles qui contiennent soit le mot pénurie, soit le mot rareté, soit le mot manque. Et là, j'ai un ensemble aussi qui est un peu distinct. Disons que j'ai 2000 résultats avec ça. Et après, j'ai des articles qui parlent d'Estrie ou de canton de l'Est. Et là, j'ai un nombre de résultats aussi. Et là, je veux seulement les résultats qui contiennent des, qui ont des résultats positifs pour les trois concepts et on les lit entre eux. Alors, alors Peut-être que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. On va voir un exercice tantôt, je vais vous le montrer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne pour la recherche dans les journaux. On réfléchit aux synonymes, aux différentes façons d'exprimer de, un concept et on lit les concepts entre eux. Donc, comment avoir avant qu'on rentre directement dans, dans Eureka, comment est-ce qu'on a accès à Eureka? Bien, il faut passer par Maestro. Maestro, c'est la porte d'entrée vers les bases de données. Donc, je vous ai montré le tableau, tantôt, ça peut aussi être utile. Euh, il y a les parties de journal, dans notre espèce de palmarès, mais en tant que tel, là, pour avoir accès aux bases, il faut passer par Maestro. Et euh, vous le savez sûrement, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, très important, pour avoir accès aux bases de données, toutes les bases de données, pas seulement les bases de données de journaux, il vous faut accès et avoir accès à, à, aux bases via une, euh, une configuration de votre accès proxy. Il vous faut absolument le proxy. Sans proxy, vous aurez accès à aucune ressource réservée, aucune ressource euh, disponible uniquement pour les gens de l'UDM. Donc, je vais encore une fois euh, quitter rapidement le, le PowerPoint. Je vais vous montrer sur la page quand même, c'est quand même euh, important. OK. Alors, voilà, donc là, euh, je vais vous montrer, on va aller sur la page de la bibliothèque. Je vais vous repartager encore une fois la page web. Donc, j'arrive sur la page web, je reviens à ma page d'accueil de tantôt, la page des bibliothèques. On repart du début. Donc, je suis sur la page d'accueil et, euh, alors, très important, le proxy, c'est ici. Vous voyez, dans les liens suggérés, « accès hors Campus, Proxy ». Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut absolument le faire. C'est le truc le plus important que vous aurez à faire aujourd'hui. C'est ça, c'est certain. Vous cliquez là-dessus et vous suivez les étapes. Dépendant de votre système, Windows 10, etc., Mac, vous suivez les instructions. Et une fois que c'est fait, vous aurez accès à toutes les bases de, de données, tous les articles, tous les articles de revue, euh, les livres électroniques, les encyclopédies, etc. Donc, c'est un must, hein, c'est indispensable. Il faut absolument faire ça. Donc, voilà pour ça. Je reviens à la page d'accueil. Et là, une fois que c'est fait... Vous pouvez aller dans Maestro, donc, qu'est-ce que je fais? Je passe par ici, vous voyez, chercher de l'information Maestro. Et c'est par Maestro, Alors, on arrive dans Maestro. Alors, Maestro, c'est juste un passage, hein? on ne cherche pas dans Maestro. Vous avez Méta-recherche en haut, là, oubliez ça, ça ne marche pas très bien. Il faut toujours chercher dans l'interface native de la base, l'interface de la base en tant que telle. Ne passez pas par la Méta-recherche. Alors, pour avoir accès aux bases de journaux, comment je fais? Généralité, voyez, actualité. Et là, je fais Go. Et là, j'ai ma liste de bases de journaux. Alors, Eureka est là. Euh, Major dailies, qu'on va aller voir aussi, est ici. Et j'ai d'autres bases aussi. J'ai le Human depuis le début, en 1844. J'ai le, le New York Times depuis le début, euh, aussi au 19e siècle. Donc, voilà. J'ai quand même pas mal de bases de journaux. Alors, c'est par là qu'on va passer. Alors, on va y aller dans quelques secondes. Ça ne sera pas tellement long. Je vais revenir au PowerPoint un instant. Puis après ça, on va vraiment aller en tant que tel dans la base, la base Eureka. OK, donc, je reviens au PowerPoint. Donc, voilà. Alors, Eureka, ça ressemble à ça. Ça va être ça, l'interface d'Eureka. Vous avez, on va la voir tantôt, vous avez une espèce d'écran de, de recherche. Euh, vous allez voir, il y a plein de petites options. Euh, bon, il y a des petits détails, des trucs qui ne marchent pas, qui ne marchent pas parce qu'on est euh, euh, dans une université. Hein? Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça contient, Eureka? Ben, il y a cinq grandes sections dans Eureka. Il n'y a pas que des journaux. Il y a la section euh, télé et radio. Donc, il y a des transcriptions d'émissions euh, de télé, de radio. Donc, Par exemple, le, le téléjournal La Radio-Canada, vous avez la transcription en texte euh, de, de ce qui est dit aux nouvelles. Euh, il y a aussi quelques comptes de médias sociaux euh, dont sélectionnés, on va dire, des blogs, des comptes Facebook, des comptes, Facebook, comptes Twitter. Quelques études et rapports de différentes institutions, Banque du Canada, etc. Et quelques répertoires de références. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Je vais vraiment passer rapidement parce que, bon, c'est pas le sujet de la formation d'aujourd'hui de toute façon, mais si vous voulez aller explorer ce que ça contient, ça peut être quand même intéressant. Alors, ça, c'est les quatre premières catégories, on va dire. Et vous avez la cinquième catégorie, évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les sources de presse. Donc, c'est à peu près 60 du contenu de la base. C'est ça. C'est des journaux, des magazines. Donc, euh, ce qui est vraiment bon dans cette base-là, c'est l'accès direct aux articles. Donc, comme vous avez vu par le tableau là, l'accès commence à peu près dans les années 90, au plus tard début années 2000. Donc à, donc, à peu près là, quand les journaux ont commencé à faire, euh, à produire leurs leur journaux donc par ordinateur, ok. Donc, quand on est passé dans à fond, la façon moderne de faire des journaux, c'est à peu près à ce moment-là que commencent les archives, donc début années 90. À peu en général. Alors, on cherche dans le texte brut, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'indexation. Hein? Donc, il n'y a, a pas de sujet là, qui est assigné aux articles. On fouille dans, dans le texte des articles. Et, euh, et voilà. Il y a aussi un embargo sur les journaux québécois des dernières à 24 heures. Donc, s'il y en a qui euh, des petits malins qui se disent Ah, bien, c'est très bien ça, j'ai accès aux journaux par l'université, je ne vais pas m'abonner au, au devoir, je ne vais pas m'abonner.. Euh, aux différents journaux, je peux couper mes abonnements. Ben, oui, vous pouvez faire ça, mais sauf que vous n'aurez pas accès au journal du jour. Hein. Euh, par Eureka, vous avez accès au journal d'hier. Donc, si on est, par exemple, le mardi, vous avez accès au journal du lundi. Mais pour, la, pour le journal du jour, il faut attendre. Donc, euh, peut-être rester abonné au devoir, peut-être, si vous, euh, si vous l'êtes déjà. Euh, pour certains titres, comme vous avez vu, il y, a, il y a une PDF qui est disponible, mais pas pour tous les titres. Il y a des types qui sont disponibles seulement en, en format texte. Euh, pour d'autres, on, on a le PDF. Et il y a des sources en différentes langues. Alors, c'est surtout anglais-français, bien sûr, mais vous avez aussi des sources dans d'autres langues, euh, espagnol, allemand, euh, certaines langues étrangères aussi, d'autres langues. Et il y a aussi des fils de presse, donc euh, agences de presse, presse canadienne, Reuters, euh, même l'agence de presse chinoise, le Xinhua. Euh, si vous pouvez écrire en chinois. Euh, donc, voilà. Et euh, donc, les principaux titres qu'il y a par un géographique. Alors, le, pour le Québec, c'est quand même très riche. Vous avez les principaux journaux qui sont là. Donc, euh, La Presse Plus est là, Le Devoir, bon, Le Soleil, Jean de Montréal. Vous avez le magazine d'actualité aussi qui est accessible. Euh, les textes de la revue Protégez-vous de l'Office de protection du consommateur. Comme j'ai dit, aussi des pêches de du Canada. Donc, pour le Québec, c'est franchement très, très, très bon. Vous avez aussi euh, des journaux euh, un peu plus régionaux, on va dire. Là. Euh, le journal de votre patelin là, euh, devrait être là aussi. Pour le Canada, c'est beaucoup plus, on va dire, pauvre. Vous avez des journaux régionaux. Donc, des fois, c'est un peu spécial ce qu'on trouve là-dedans. Là, des journaux de, de petites villes du Canada anglais. Et vous avez les dépêches, donc, de, de, de, comme j'ai dit, les transcriptions d'émissions de, de télévision donc pour les deux grands réseaux canadiens, là, généralistes, on va dire, CBC, donc, qui est Radio-Canada anglais, et CTV, qui est euh, le grand poste privé canadien anglais. Pour la France, c'est beaucoup plus riche. Là, vous avez tous les grands journaux hein, Le Monde est là, Libération, Figaro, euh, Les Échos, qui est plus un journal en économie, la revue L'Express, Lobs, l'ancien Nouvel Observateur. Le Revue l'Histoire. Donc, il y a quand même pas mal de contenu intéressant du côté de la France. Pour la Grande-Bretagne, moins de choix, mais des très bons titres comme, bon, The Economist, à la Bible, là, des, des gens un peu plus euh, axés business, on va dire. The Guardian, plus à gauche. Telegraph, plus à droite. Donc, c'est quand même pas mal. États-Unis, très disparate. Beaucoup de journaux régionaux, mais vous avez quand même la référence principale. Vous avez le New York Times qui est disponible. Et il y a plein d'autres trucs dans leur école, Al Jazeera, euh, donc beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, ça serait à vous de de l'explorer. Okay? Donc, euh, on laisse tomber l'exercice. On va aller, enfin, après tout ça, on va aller dans, euh, dans euh, Eureka. Donc, encore une fois, je quitte le PowerPoint, je reviens à la page, à la page web et voilà, je reviens dans Maestro. Alors, vous vous rappelez, hein, je, je, je le refais juste par conscience. Je reviens ici, page d'accueil, chercher de l'information, Maestro, Là, je pourrais faire comme tantôt, hein, généralité, actualité. Mais je vais, faire un, je vais prendre un autre chemin pour aujourd'hui, juste pour vous montrer. Je connais la base que je veux euh, utiliser. Donc, je vais par titre. Eureka. Titre. Je pourrais cliquer sur E puis me promener. Mais non, je vais y aller comme ça. Eureka. Go. Et j'arrive dans Eureka. Voilà. Donc, assez. Euh, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses à dire ici. Euh, déjà, bon, vous voyez, par défaut, on arrive sur « Rechercher », l'onglet « Rechercher ». Donc, c'est là qu'on cherche. Hein, c'est un peu compliqué. Tout de suite, je peux vous dire que « Dossier », on n'utilise l'utilise pas. Okay? Ça ne marche pas pour nous à, à l'université. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que beaucoup de compagnies privées euh, sont abonnées à Eureka pour faire ce qu'on appelle la veille stratégique. Hein? Qu'est-ce qu'on dit sur notre, notre compagnie? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui se passe dans, le domaine, dans notre domaine. Euh, donc, il y a des compagnies privées qui pourraient avoir leur propre dossier sur Eureka et sauvegarder leurs résultats, etc. etc. Nous, on n'a pas accès à ça chez, euh, à l'Université de Montréal. Nous, notre accès, il est plus est un accès de type euh, euh, institution d'enseignement. Donc, on ne peut pas sauvegarder sur Eureka. Alors, vous arrivez sur Eureka, vous faites vos recherches. Si vous voulez récupérer des résultats, vous pouvez le faire. Mais une fois que vous avez cliqué puis vous avez fermé la fenêtre, c'est fini. Vos résultats sont perdus. Okay, si vous n'avez pas sauvegardé vos résultats, c'est fini. Ce n'est pas là. Donc, euh, ne mettez pas fin à votre session avant d'avoir euh, euh, récupéré tout ce que vous vouliez récupérer dans la base. Okay? Donc, Je répète, dossier ne, ne fonctionne pas. est PDF, on va y venir tantôt. Alors, quand on fait la recherche, déjà, vous, êtes, vous pourriez tenter de chercher dans la grosse boîte en haut, le grand rectangle. Moi, je vous dis tout de suite, ne l'utilisez pas. Vous pouvez très bien... Euh, utiliser les boîtes qui sont en dessous, là, les, les trois petites boîtes ici. Il a, là, il y en a trois, mais il pourrait en avoir quatre. Hein. Ajouter une zone de mots-clés, quatre. Je peux en acheter une autre, une autre, une autre, une autre. Je peux en avoir huit si je voulais. Ou je pourrais juste dire, ah, finalement, trois, ça me suffit. Alors, je vais supprimer la dernière zone. Je reviens à trois. Okay? Donc, utiliser seulement les trois boîtes ou, ou plus et laisser tomber la boîte du haut. Alors, les, les, euh, les, les motivés, là, les, les, les ailés ou ceux qui sont, qui sont très à l'aise avec ce genre de de base-là peuvent très bien utiliser la boîte du haut avec les astuces de recherche qui sont ici, là. Vous voyez, par exemple, le « et », là, il y a les perluettes. Okay? Donc, ça, c'est toute la syntaxe de recherche qu'on utilise dans la grosse boîte. Mais moi, je vous dis, pour une, la plupart des, dans, la, dans la plupart des cas, la plupart des usagers peuvent très bien se contenter des trois boîtes. Alors, on va utiliser les trois boîtes. Alors, comment est-ce qu'on cherche là-dedans? on peut mettre des termes. Hein? Je pourrais dire, par exemple, « Québec ». OK, vous voyez le mot « Québec ». OK. Et je le cherche où, le mot « Québec ». Alors, j'ai un choix ici à droite. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs choix. Alors, le premier choix qu'on m'offre, c'est « titre ». Est-ce que le mot « Québec » apparaît dans le, mot, dans le, dans le champ « titre » Alors, quand on dit « titre hein, », c'est le titre et le sous-titre. Donc, ce n'est pas, très, très, très, pas beaucoup de mots, là. C'est quelques mots. Ça, c'est un extrême. Hein? Le titre, c'est je cherche dans la section la plus, dans l'espace le plus limité. L'autre extrême, ce serait dans tout le texte. Je cherche du début à la fin de l'article. Si a le mot Québec, re. repère-moi l'article en question. Alors, euh, un compromis entre les deux, ce serait l'introduction. Hein? Chercher dans l'introduction, dans le fond, c'est comme si on cherche dans les deux premiers paragraphes de l'article. Donc, si vous n'êtes pas certain, est-ce que je cherche dans le titre ou je cherche dans, dans, dans tout le texte? Commencez avec l'introduction, puis vous verrez ce que vous avez comme résultat. Si vous en avez trop, vous pourriez limiter. vous pourriez vous dire, ben non, je vais faire de la recherche juste dans le titre. Si vous n'en trouvez pas assez, là vous pourriez élargir à l'ensemble du texte. Parce qu'on s'entend, hein? quand on lit un, les journaux, on lit un article de journal, en général, au bout de deux paragraphes, on sait de quoi ça va parler l'article. Hein? Souvent, l'introduction la, vous, donne, vous, vous, euh, vous euh, explique un peu le contexte, vous dit de quoi ça va parler. Et les, les, les détails vont suivre. Hein? Donc, au bout de deux paragraphes, en général, on sait à quoi s'en tenir. Donc, vous pourriez utiliser le champ introduction comme une, comme une forme, une sorte de résumé. Okay? Ce n'est pas exact, là, mais ça peut quand même faire, faire l'affaire. Bon, les autres champs qu'il y a, les autres champs disponibles, il y a le champ hauteur. Bon, forcément, si vous faites une recherche par sujet, c'est n'est pas très, très utile. Mais si vous le connaissez, comme j'ai dit, ben, profitez-en. Vous aurez moins de résultats, ça va, être plus, ça va être plus exact. Et le nom de la section, moi, je ne m'en sers jamais de ça. Ça, c'est pour des sections de type euh, euh, section sport, section art et spectacle, section économie. Donc, si vous connaissez le nom de la section utilisée dans, dans un journal précis, vous pourriez vous en servir. Moi, je ne m'en sers jamais personnellement. Je trouve que ce n'est pas, pas très efficace. Alors, voilà. Donc, mon mot « Québec », là c'est bien beau. Bon, disons, pour le bien de l'exemple, je, le, je vais le chercher dans le titre. Ok, Et là, ensuite, j'ai mes autres... Alors En, euh, en passant, d'ailleurs, vous voyez que Québec, je l'ai écrit avec un, un E sans accent. Alors, dans Eureka, et dans la plupart des bases de données, d'ailleurs, les majuscules et les accents sont ignorés. Donc, euh, accent, pas accent, là. Si vous je mets un E, il va me trouver les deux, les deux variantes. Puis le Q, ici, là, Q majuscule, Q minuscule, peu importe, ça fait aucune différence. Alors, Québec, et là, disons, et quelque chose d'autre, je ne sais pas moi, disons, David. Je connais le nom de l'auteur. Alors, je vais mettre David dans le nom de l'auteur. Alors, vous voyez, Québec et David. Alors, vous voyez, j'ai donc mes, mes termes ici. Et là, je cherche où? Disons que ça me suffit, là, va faire une recherche très, très, très simple. Et je cherche où? Dans quelle source est-ce que je cherche? Parce que c'est gros, Réca. Il y a beaucoup de contenu. Là, si je, vais, si je faisais recherche maintenant, là, je fouillerais dans tout le contenu de la base. Donc, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Je crois que David, ce n'est pas un auteur, c'est un nom, mais bon, j'aurais quand même pas mal de choses. Mais je pourrais dire: non, non, je vais limiter par, par groupe de sources, par critère de source ou par, ou par nom de sources. Alors, allons-y un par un. Groupe de sources: ben, j'ai mes sources regroupées, ça le dit. Alors, tout le contenu: sources américaines, les blogs, sources canadiennes, langue confondue, sources canadiennes françaises, sources canadiennes anglaises, sources par continent, Afrique, Amérique, etc. Sources européennes françaises, donc c'est-à-dire des, des journaux en français qui viennent d'Europe, donc France, Belgique, Suisse. Sources européennes en anglais. Et après ça, d'autres continents. Et enfin, on finit avec les sources par, par langue. Français, anglais, espagnol, allemand, portugais. Et vous avez d'autres choses après. Okay? Alors, dans ce cas-ci, je pourrais dire, par exemple, ben, je pourrais me dire, ben, ouais, les groupes de sources c'est un, un petit peu trop large pour moi. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Critères de sources. Là, c'est là qu'on cherche par les cinq grandes sections dont je vous parlais tantôt, les sources de presse, mais il y a aussi les autres sources, les, médi les médias sociaux, les télévisions et radios. Je ne le ferai pas ici, là, mais vous pourriez choisir votre source ici par périodicité, par langue, etc., selon, selon différents critères. Et enfin, je peux y aller par nom de source. alors là Je connais le journal que je veux, euh, le ou les journaux dans lesquels je veux fouiller, alors je pourrais y aller par nom de source. Et dans ce cas-ci, moi, je sais que, David, là, je sais que c'est un, un, un article dans le devoir. Alors, je connais mon nom de journal, j'en profite. Alors, je vais écrire, je ne vais pas, pas écrire le devoir, je vais écrire « Devoir », le nom le plus significatif. Vous voyez, « Devoir, virgule le »,« Site web » ou « Journal complet ». Bon, disons le journal complet. Là, vous voyez, je clique dessus et mon titre apparaît ici à droite. Alors, je pourrais, ah, je me suis trompé, je pourrais l'enlever puis choisir un autre. Et je pourrais rajouter d'autres sources ici. Je pourrais dire « Journal de Montréal », par exemple. Je pourrais en ajouter, je pourrais cliquer dessus, puis, a... puis là, je chercherais dans deux sources. Okay? Je ne le ferai pas, disons, ici. Je ne le ferai pas. Je vais juste chercher dans le devoir. Alors là, ma recherche en ce moment, c'est, je cherche le mot « Québec » dans le titre, et je cherche le mot « David » dans le nom de l'auteur, dans le journal Le Devoir, et depuis quand, pour quelle période, je vous parlais de chronologie, de date, très important, la période. Alors, par défaut, on vous met les 30 derniers jours, mais là, je vais dire, bon, non, je vais chercher depuis un an, depuis hier, alors vous voyez, là ça, ça monte là. Aujourd'hui, aujourd quand il y a un embargo, c'est comme aujourd'hui ou hier. Hier, trois jours, sept jours, trois mois, deux ans. Toutes les archives, donc depuis le début du devoir dans Eureka, ou préciser la période avec un début puis une fin. Vous voyez, donc ça pourrait être du 14 avril 2008 au 14 avril 2008 pour une seule journée, ou encore juste deux, deux jours, trois jours, une semaine. C'est vous qui décidez. Le début et la fin de, de la période de recherche. Alors là, on va, on va se simplifier la vie, on va dire depuis deux ans. Alors, je cherche « Québec dans le titre, « David » dans le nom d'auteur, « Dans le devoir » depuis deux ans. Alors, j'y vais, je lance « Recherche ». Mes résultats apparaissent, j'en ai six. Ce n'est pas énorme. Et là, je peux à chaque fois les lire. Alors, vous voyez, je peux cliquer. Alors, vous voyez, j'ai comme un, le nom du journal, le titre, la date de publication, le nombre de mots, on me dit qu'il est disponible en PDF. Euh, Pascaline David, et j'ai un extrait du texte avec le mot que je cherchais, ou les mots, en surbrillance. Alors, je clique dessus, je rentre dans le premier résultat sur 6, et j'ai mon texte en tant que tel, vous voyez, il est ici. Là, je peux le lire ici. Voilà. On s'entend, ce n'est pas exactement ce qui est apparu dans le devoir, hein, au niveau visuel, mais c'est le, le texte, c'est le contenu du texte. Alors, si je voulais, je pourrais le voir en PDF, vous voyez, on l'a ici. Là. Alors, je pourrais cliquer dessus, il va m'ouvrir une autre fenêtre, et là, je peux lire en tant que tel en PDF. Vous voyez, je peux agrandir, je peux le lire de plus près, je peux reculer, bien sûr. Je peux le sauvegarder, sauvegarder le PDF, cette page-là en PDF, ou je peux l'imprimer. Ou je peux me promener, vous voyez, à gauche, dans le journal de Devoir en PDF de cette journée-là. C'est le 18 avril 2020. Voilà. Je peux lire le journal comme ça en PDF. On va revenir tantôt au PDF, mais voilà, c'est comme ça que je pourrais faire. Bon, alors, j'ai mon résultat ici, mon premier sur euh, sur 6, euh, sur c'est ça? Et là, regardez, là, j'ai plusieurs options ici. Là, là j'ai une, une petite épingle. Alors, l'épingle, ça serait, par exemple, vous voyez ici, en haut à droite, là il y a une épingle ici, zéro, parce que c'est mon espèce de petit panier de résultats. Alors, je pourrais me dire, je veux épingler ce résultat-là parce que je vais m'en servir plus tard. Je voudrais, par exemple, le sauvegarder dans une liste de résultats. Alors, vous voyez, je clique dessus. Et ça, voilà, il est ajouté. J'ai un résultat maintenant dans ma, dans ma, dans ma, dans ma liste. Je pourrais l'imprimer. Je pourrais avoir un lien ici, un, un permalien. Hein? Je pourrais exporter les résultats. Bon, je ne vais pas le faire, là. Je pourrais revenir à ma liste avec le X ici. OK. Et lire le, lire le suivant, les gros mots. Voilà, je lis celui-là. Et là, vous voyez ici, complètement à droite, j'ai une petite flèche ici. Je pourrais me, me, me promener. Et là, je suis dans le 2 de 6. Je pourrais aller au troisième de six aussi, comme ça. Vous voyez? Je peux me promener de différentes façons, soit en revenant à la liste, soit avec les flèches qui sont à droite ou à gauche de l'écran. Alors, je reviens à ma liste, disons. Euh, là, j'ai un résultat qui est sauvegardé. Je pourrais me dire, là, je pourrais le sauvegarder ici aussi. Ah, je le sauvegarde ici, je le sauvegarde là, ces deux-là. Et je, les imp... je vais les épingler aussi. Acheter au document épinglé. Et maintenant, j'en ai... ai trois. Vous voyez, ma liste ici, j'en ai trois. Alors, Je pourrais aller voir ma liste de trois. Mes trois sont là. Et qu'est-ce que je fais avec? Bien, vous voyez, je pourrais, par exemple, les cocher les trois, ou deux sur trois, ou les trois d'un coup. Et là, dire, bien, je vais les exporter. Je vais les, in... les imprimer. Je vais les imprimer ici. Vous voyez, je vais me faire une liste. Regardez quoi ça a l'air. Ça, serait... ça ressemblerait à ça, ma liste. Je pourrais me faire une liste comme ça. Simplement pour savoir qu'est-ce que c'est l'article, ce qu'est le titre, ce qu'est l'auteur, ce qu'est que la référence. C'est juste ça ce que je veux. J'irai les lire plus tard. Je pourrais faire ça, si je voulais. Imprimer ou exporter comme ça. Exporter, ça, c'est pour utiliser dans des... me faire, un... faire un PDF avec les résultats ou encore le format RIS pour une intégration dans un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote par exemple. Et en PDF, je pourrais me les sauvegarder aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même, il y a quand même plusieurs options. Vous voyez, mon PDF est en bas ici. Je l'ouvre et là, vous voyez mes documents sauvegardés. J'ai la... les textes qui sont là. Hein, je peux, donc, je me suis créé un PDF avec mes, mes deux résultats. Et là, après ça, le PDF, vous faites ce que vous voulez avec. Hein, vous l'envoyez à vous-même, vous le sauvegardez, et ainsi de suite. Vous voyez, les options sont quand même assez utiles. Je clique, je vais quitter, et je reviens à ma page de résultats. Alors, disons que je reviens à, ma, à la recherche, je clique sur « Rechercher ». Je vais me dépêcher un peu parce qu'on achève. Vous voyez ce qu'il m'a fait? Il m'a tout mis ça ici, là. Ben là, je vais, vais l'effacer, et là, je me fais une nouvelle recherche, par exemple. Alors, très rapidement, avant qu'on passe à la Canadian Major Dailies, je vais, vous, je vais vous montrer, on peut faire une recherche, on peut mettre des, euh, des euh, On peut faire des « ou » ou des opérations dans les boîtes. Alors, oui, ce que je pourrais faire, je pourrais dire « Québec ou Montréal » dans le titre. Vous voyez, j'ai mis un « ou » en majuscule. OK? « Québec ou Montréal ». Je pourrais même me même, même mettre, si je voulais des... Une parenthèse, regardez ce que je veux faire, je vais faire une recherche plus poussée. Là. Disons que je cherche sur les centres d'hébergement ou les résidences pour personnes âgées. Je pourrais dire, par exemple, vous voyez... Je pourrais dire hébergement ou, euh, voyez, résidence pour personnes âgées, par exemple, je pourrais dire résidence et là, je pourrais mettre ça comme ça, vous voyez? Astérisque pour dire résidence au singulier ou résidence au pluriel. Et je pourrais former ma, ma parenthèse après, si je voulais. ok Je pourrais faire ça. Ou dans ce cas-ci, je pourrais simplement enlever des parenthèses aussi, si je voulais. Mais vous voyez, on peut vraiment se promener, on peut utiliser différentes options, même dans les, dans les boîtes. Ça peut quand même être utile quand on cherche des synonymes, comme tantôt pour mon exemple avec les, les médecins généralistes euh, en Estrie. OK, donc, on cherche comme ça. Vous pouvez compliquer un peu votre recherche, compl complexifier votre recherche un peu avec les boîtes. Et enfin, ce que je voulais vous montrer... Euh, avant, avant de quitter Eureka, on va aller voir l'espace PDF, vous voyez, il se trouve en haut. Si vous voulez lire le journal, vous ne cherchez pas nécessairement un article précis, là. Euh, vous voulez juste lire un, un journal pour une date précise, allez voir l'espace PDF. C'est la meilleure façon de lire, un, un, de lire un, une édition d'un journal. Alors, je clique sur l'espace PDF, ça va me montrer les différents journaux disponibles en PDF dans, dans Eureka. Ouais, C'est un peu long, est-ce que ça s'en vient? Voilà. Alors là, j'ai tous les journaux disponibles en PDF. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Là. Des trucs euh, plus régionaux Les deux rives de Sorel-Tracy, Les 24 heures de Suisse, L'action de Joliette, Les Affaires. On en a déjà dans les A. Des trucs plus euh, obscurs hein? L'Aquilon de Yellowknife et ainsi de suite. OK? Et, je pourrais... et là, en ce moment, je suis en train de chercher quoi? Dernière édition disponible. Mais je pourrais dire aussi une date particulière ou une période particulière. Alors, disons que je vais voir la dernière édition disponible. Je pourrais, par exemple, aller voir, euh, bon, on voit par exemple, le droit de Ottawa, le journal de, francophone de la région euh, Outaouais-Ottawa, Ga, Outaouais, Gatineau. Je clique dessus. Et par défaut, j'arrive, donc, dans le droit. Vous voyez, page, la première page, comme ça. Et voilà, je peux lire le journal en tant que tel, comme ça. Je pourrais le réduire, bien sûr, un petit peu. Comme ça, et je puis après ça aller à la page suivante, OK, bon, c'est une publicité. Et j'ai les pages ici, à haut à gauche, j'ai mon choix de page. OK? Alors, vous pouvez vraiment carrément lire le journal. Alors, vous voyez l'édition? C'est l'édition de samedi passé. On est lundi aujourd'hui, il n'y avait pas d'édition euh, dimanche, c'est l'édition du week-end. Donc, la dernière, la dernière édition disponible en PDF, c'est celle de ce, ce week-end. Si on voulait le journal d'aujourd'hui, ben, de lundi, il faut qu'on le lise demain, OK? Mais quand même, là, vous avez quand même pas mal de journaux accessibles. Donc, écoutez, il nous reste très peu de temps. Je vais quitter, euh, je vais quitter Eureka. On va, euh, on va revenir au, euh, au euh, PowerPoint. Pour le temps qu'il nous reste, il faut quand même qu'on aille voir l'autre base. Euh, Exercice, on va laisser tomber les exercices. L'autre base, c'est Canadian Major Dailies. Euh, Est-ce que, euh, est que vous voyez bien mon PowerPoint? Mais non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. OK, ouais. ça, ça, me semblait, là. Excusez-moi. Je, je me perds entre les partages d'écran. Attendez un peu, PowerPoint. Voilà, excusez-moi. Merci, me, merci Marie-France, d'être là, mon ange gardien. OK. Voilà. Vous le voyez, c'est bon. Alors, Major Dailies. Euh, voilà. Donc, Major Dailies, c'est, ça, ça le dit, hein, les principaux quotidiens canadiens anglais. Donc, Montreal Gazette. Euh, le Mail, Toronto Star, tous les grands journaux du Canada anglais, des principales villes. Et ça monte environ aux années, début des années 80, 85, 80, 88 à peu près. Donc, ça coule un petit peu plus loin que les journaux francophones. Euh, et, euh, et voilà, c'est quand même assez, assez simple. Je vais vous le montrer en tant que tel dans, euh, sur le web. Ça va être quand même plus, plus évident pour vous. Donc, on revient encore une fois à euh, à Maestro. Alors, j'étais tantôt à Maestro, je retourne à ressources. Je vais y aller par catégorie, actualité et j'arrive sur donc Canadian Major Dailies. Alors, vous voyez en parenthèse ici, ProQuest, c'est parce que cette base-là, elle est hébergée chez un fournisseur précis qui est ProQuest. Est un fournisseur qui nous euh, donne accès à des, à des articles de revues scientifiques. ProQuest, en fait, c'est une énorme compagnie. Hein? Ils mettent des revues en ligne, ils mettent des bases de données en ligne, euh, etc., etc. Là, on est dans une base de journaux et vous voyez, par défaut, ils nous mettent une recherche simple, euh, comme une boîte Google, finalement. Et si je clique sur « Recherche avancée », ben là, j'ai, hein, comme tantôt dans Eureka, même, environ le même principe, j'ai des cases, je mets mes mots et je cherche dans des sections. Alors, vous voyez, les sections dans, dans « Major c'est un petit peu plus compliqué. Euh, j'ai plus de choix, ok. Mais vous pouvez très bien vous, vous limiter à certaines options là. Alors partout, bon, auteur, si on le connaît. Hein? Publication, c'est le choix du journal dans lequel vous voulez chercher. Hein? Donc, je pourrais très bien me dire, j'ai pas un, une, un menu différent comme dans Eureka. Là, ça, on cherche directement ici. Alors publication, je pourrais dire oui, oh, oui, publication. Et là, au lieu d'écrire par exemple Montreal Gazette, si je pourrais dire, je vais aller les consulter pour avoir un choix. Alors, disons, ça me tente de chercher, moi, dans Montreal Gazette et National Post à la fois, disons. Je clique les deux, je fais « Ajouter la recherche ». Et là, vous voyez, voyez là, il m'a inscrit tout seul, comme un grand, là, je cherche dans, les, dans ces deux journaux-là. Et je cherche quoi? Ben, je cherche des, des termes. Hein. Alors, je ne sais pas, moi, disons, Legault, François Legault, par exemple. Euh, et là, je cherche où? Bon, ben, partout, OK. Là, on me dit résumé. Alors, là, vous allez vous dire, « Mais oui, M. Thomas, vous avez dit tantôt que résumé, il n'y en avait pas dans les bases de journaux. » Mais c'est parce que les résumés de ProQuest, là, pour major Daily, ce n'est pas vraiment des résumés, c'est juste un ou deux paragraphes importants de l'article qu'ils ont mis dans le résumé. Donc, c'est comme un peu comme fouiller dans l'introduction, dans Eureka. C'est la même chose. En fait, c'est une machine qui décide c'est quoi le résumé. Donc, vous pouvez vous en servir. Euh, c'est à votre choix. Ça peut faire l'affaire pour, euh, comme, euh, comme je vous disais, pour le, le champ introduction dans d'Aurica, même principe. Texte intégral, c'est l'ensemble du texte et titre. Pour le reste, les sujets, tout ça, comme je vous ai dit, tout ça, c'est fait par une machine, donc ça ne marche pas très bien. Donc, limitez-vous aux champs qui sont en haut de la liste. Personnellement, moi, je pense qu'on pourrait très bien utiliser résumé ou texte intégral, un ou l'autre. Disons qu'on disons met dans le titre hein, pour avoir un, un exemple un peu plus intéressant titre, on aura moins de résultats. Alors, dans, je cherche dans « Gazette » ou « National Post ». Je veux le logo dans le titre. Et date de publication, ben, je pourrais dire, je ne sais pas, depuis trois ans, par exemple. Avant cette date, après cette date, période spécifique, à cette date, ainsi de suite. Bon, disons depuis trois ans. Je pourrais jouer un peu avec d'autres options en bas. Ce qui sont ça, des options propres à toutes les bases dans ProQuest. Là. Mais dans ce cas-ci, je pense que ce n'est pas très nécessaire. Alors, allons-y. Rechercher. Alors, en passant, euh, oui, juste un petit mot. L'interface, on se rend compte, hein, elle est en français. Les mots sont en français, publication, ta ta ta, ta. Mais on cherche bien en anglais. Là. Dans ce cas-ci, c'est une base anglophone. C'est des, des journaux anglophones. Donc, on cherche en anglais. Dans ce cas-ci, bon, ben, le logo en anglais ou en français, c'est écrit pareil. Mais si j'avais cherché avec des, des termes de recherche, hein, euh, des mots, euh, comme tantôt, il aurait j'ai que j'écris docteur. Okay? Donc, j'utilise des termes en anglais. Bon, dans ce cas-ci, disons le go dans le titre avec ces, ces, ces journaux-là depuis trois ans, je lance la recherche. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà mes résultats, j'en ai 434. Ils sont triés par pertinence. Donc, c'est quoi la pertinence? Comment ils ont calculé la pertinence? Je pense que ça va être, dans ce cas-ci, bon, évidemment, la présence du mot euh, important, logo, dans le titre, mais après ça, comment ils les ont classés? Peut-être qu'ils se sont dit, ben, plus le mot logo apparaît dans la liste ou dans l'article, plus on va le classer haut. Donc, je pense que c'est ça. Euh, ils sont classés par pertinence, mais je pourrais aussi les classer par, par date. Hein, les plus anciens d'abord ou, ou, ou les plus récents d'abord. Ben, disons les plus récents. Ils me les classent par les plus récents d'abord. Et après ça, ben, je pourrais limiter par date. Vous voyez, là, j'ai mes, mes années ici, ben, j'ai trois ans. mais Je pourrais dire, ben, je veux juste que depuis un an, par exemple. Et on pourrait on trier de, de différentes façons. on voit le résultat. Alors, le premier ici. Euh, 26 septembre 2020, donc ça fait quelques jours. Je clique sur le, le titre. Et voilà mon, voilà mon texte. Il est là. Texte intégral. 259 mots. Et regardez pour les options de sauvegarde. Tout ça, c'est plus simple que dans Eureka. Je peux l'enregistrer comme PDF. Bon, le citer, ce, ce serait pour le logiciel dont je vous parlais tantôt. Endo Zotero. Je peux m'envoyer les résultats par courriel. Je pourrais l'imprimer. Vous voyez? C'est quand même assez utile. Et là, je suis dans 1 sur 434. Je pourrais me promener aller dans le deuxième. OK. Voilà. Et je reviens au résultat ici, par ici. OK. Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, dans euh, Major Dailies, c'est quand même utile. Il y a des options de recherche intéressantes. Euh, la est un petit peu plus, je pense, un petit peu plus intuitive que celle de l'Eureka. Le problème ou la, ce qui manque un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de PDF. Dans ce cas vous n'avez pas de PDF dans Major Daily, vous avez juste le texte de l'article. Donc, si vous voulez euh, les photos, tout ce que je vous disais tantôt, le, le contenu euh, en plus des articles et des chroniques, bien là, il va falloir aller dans le microfilm ou peut-être sur le web si vous le trouvez gratuitement, mais en tant que tel, euh, il n'y a rien de plus. OK? Donc, ce n'est pas si compliqué. Euh, c'est quand même assez intuitif comme, comme, comme recherche. Et c'est les journaux, donc, euh, donc, canadiens-anglais, si vous avez besoin de fouiller dans ce type de. De, de base là. Okay? Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder non plus là, sur, euh, sur Major Dailies. Là, vous comprenez un peu, euh, peu l'idée. Euh, si vous voulez voir les journaux qui sont disponibles, comme j'ai dit tantôt, allez dans la publication. Vous allez voir la liste des publications. Il y en a, il y en a 35. Hein? Donc, euh, Major, c'est dans le sens de major, dans le sens large, on va dire, là, parce que, bon, euh, le Chronicle Herald de Halifax, est-ce que c'est un, un des journaux principaux du Canada anglais? Je ne pense pas. Mais bon, ils ont, ils ont élargi un peu leur définition de ce qui est Major Dailies. Mais ce ne sont évidemment que des journaux anglophones. Okay? Donc, vous n'avez pas les journaux francophones. Francophones, c'est dans Eureka.